Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette technique extrêmement simple dont j'ai déjà parlé mais j'en reparle encore pour vous donner de l'énergie. J'en parle bien sûr dans ma formation « J'apprends à me déstresser naturellement ». Je vais vous donner un aperçu de cette technique que j'appelle l'inhalation sèche. C'est-à-dire, c'est une inhalation où vous inhalez directement au flacon. Voilà, on prend donc le flacon d'huile essentielle, on va en prendre une aujourd'hui, on va prendre l'avant-le-vrai. Donc, vous prenez le flacon, vous le mettez un centimètre, alors on va respirer, narine par narine. Alors, regardez bien, vous allez faire exactement comme moi. Vous inspirez, vous mettez le flacon à un centimètre du nez, inspirez 5 secondes, soufflez 5 secondes, toujours par la même narine, vous bloquez 5 secondes, et pendant que vous bloquez, vous changez le flacon de côté, vous allez boucher l'autre narine. Vous inspirez 5 secondes. Vous soufflez 5 secondes. Vous bloquez 5 secondes. Donc rappelez-vous, cette respiration en trois temps est destinée à débloquer le plexus solaire. Alors, ça fait 4 respirations à la minute. Vous faites ça 3 minutes, 4 x 3, 12, 12 respirations. Donc vous allez coupler les effets directs de l'huile essentielle avec l'effet au niveau du plexus solaire. Vous allez débloquer votre garfragme. Donc c'est voilà pour tous les problèmes de stress, d'anxiété et de herniatale débutante. Ça vous donne un aperçu des techniques que vous pouvez utiliser par vous-même. Alors bien sûr, il y a d'autres essentiels, j'en parle dans ma formation, si vous intéressez bien. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous et le lien qui est en fin, et vous pouvez y accéder directement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, mais vous pouvez dès maintenant appliquer cette technique, avec de l'essentiel de la vente, vrai. Hein? Donc, ça c'est pour vous déstresser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo flash. Si... Si ça vous a intéressé bien, mettez j'aime, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche notification pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et puis vraiment, je vous dis à une prochaine vidéo ou pour une formation, prenez soin de vous.